Qu'à mmh, d'une mmh. ah, mmh. hein? mmh. façon, que vous. bon ben, bien, mais mmh. à qui tu parles normal? Hein? Je te parle normal, là je fais pas de simplification. Hein? Euh, mmh. Donc, le féminin, oh. peut-être je te fais, euh, tu vois que des mandats ou masculine, euh, bon, pas des parégraphes à pervers et ça serait un Tu as dû les réviser. Tu m'as dit, est-ce le féminin des grands? Est-ce grande? Voilà, grande, oui, grande, grana. Euh, mais pensi, pensi Cascapi, je pense que tu as bien compris euh, l'histoire des lettres qu'on n'entend pas. Mais Eric, pour ça, d'Adepasa Peraco, j'étais obligée de passer par là pour te laisser de l'indépendance. La, mais après, euh, voilà. Alors, Rick, aïe. Rick, Rick, Rick. Rick. au féminin, une homme, Eric, une Afrema. Rick. Rick. Rick, et perdir, Diric, est-ce Pour dire qu'il est vraiment oui. riche, propre, euh... Et je suis fixe, ni sorte tout plein qu'on nous chute, ricasse. Ah, ah ricasse, aïe aïe.